demander quand même, t'en penses quoi ça, ça, ça va Pour euh, ça va et toi Super, ou... nickel, ça va ouais. <rire> voilà, Là, du coup, c'est et... qui qui conduit oh. C'est toi Le Ok. Ouais. Euh, ça se voit. J'ai pas, j'ai pas renversé de panneau en grand C'est marrant. Il y a pas de panneau là. <rire> il, il pourra peut-être pas sortir. Alors, tu sauras que c'est lui. <rire> <rire> oh, ça, ça, tire à balles réelles. Hein. Ah ouais. Elle a, ça pas blanc les... là. Alors, petite, pe petite, euh, on va dire petite modif du camion. Ah. Euh. Euh, on a mis le GPS dur le pare-brise, pour euh, Miss parce qu'elle était perturbée Ah ben voilà Et euh, on a mis les plaques Fox et Miss Je nice. sais pas comment on s'appelle Et eh ben voilà Voilà c'est pour pas oublier, <rire> vous avez bien raison Bah moi bah, du coup j'ai aussi modifié mon camion pendant que j'ai eu mon malheureusement mon accident <rire> Voilà, bah là du coup je sélectionne la mission, vous allez voir ce que c'est Et du coup tu pourras faire la même manip que tout à l'heure à savoir euh, paramètre là de, du convoi sais. Voilà donc là on va on va reprendre le bateau pour aller à Gnia comme avant Alors bah, je vais mettre directement un point au, au ferry On va prendre l'autre ferry en dessous de Gnanx C'est vraiment le et truc euh, pas rentable hein, normalement je vois pas Gnia. Mais Gnia Là je suis au ferry T'es au ferry oui, de au ferry. Le, lequel et le, le ferry carré... carrément en dessous de Karlskrona Voilà Karlskrona donc là tu traverses l'eau en bas à droite et tu vas à Gnia ah oui! Tout à fait, ok. Et on remonte pour aller euh, au ferry de Nina Cham. Toujours kawainé! Arigato, Roman! Arigato! Ah! <rire> <rire> non mais Fox, il est toujours. Euh, mais c'est pas grave. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non mais à chaque fois, j'ai l'impression que tu me suis bien et euh, que Neni. Parce que j'avais deux voitures qui sont passées ah. entre toi et moi, et là, il y a un camion, mais c'est bon, il tourne. C'est vrai que ça ralentit vachement les voitures quand t'as qu'une voiture devant. Ben oui! On ne sait jamais si elle passe ou pas On ouais, va essayer de le rattraper Ouais mais c'est ce qu'on se disait Parce que tu vois euh, tout à l'heure on se disait Mais on était vachement loin de toi Et là ce qu'on va essayer c'est de, de, de te suivre Ok ah, Un tour de rond-point <rire> Eh oui les tours de rond-point ça fait du bien <rire> C'est dans la vraie vie lui les tours de rond-point Ouais ah, ouais, Même avec un GPS ou oise et tout le bazar Waze Bah déjà si tu prononces Waze, euh, Waze, euh, ça veut déjà tout dire. <rire> ouais, ouais, Waze. <ways. rire> c'est vrai, t'as bien fait de me reprendre, oui, c'est vrai. c'est bizarre, j'ai une voiture derrière moi. Oui, et puis après, on est juste après. Mais okay. c'est ça qui est fou, parce que j'ai l'impression de, de rouler super vite, et puis en fait, euh, mais pas si vite que ça, parce que il y a des fois, on n'arrive même pas à te rattraper. Bah tu vois, c'est ça les impressions de vitesse avec l'âge, hein, finalement. Oh non, oh non, pas ça. La dernière fois on est parti à Bordeaux Mais pour le PC pour aller chercher le PC Ok ouais Là autour de Bordeaux T'as as un périph Qui fait tout le tour de Bordeaux Et qui, en ce moment il y a des travaux C'est tout bouché C'est impressionnant tu, Normalement tu mets On mettrait Allez En gros Une heure pour y aller et revenir Mais okay. là euh, C'est La dernière fois on a mis Presque 3h30 Pour faire l'aller-retour Et Parce que la rocade était bouchée On a mis Ouais <rire> Et il nous a fait pour éviter la rocade Et on a il nous a fait traverser Bordeaux Mais laisse tomber Ah oui d'accord une... Euh, laisse tomber et alors que la première fois qu'on y a été quand on avait amené le PC et eh bien il nous avait fait passer bien correctement Par la rocade normale Par la rocade normale même si elle était bouchée mais enfin Mais en fait euh, mais et en plus je comprends pas si vous utilisez Waze en vrai c'est bien Waze Après euh, ouais bah oui parce que en fait Google Maps et Waze c'est la même chose Moi j'utilise Google Maps et Google Maps il s'adapte euh, au trafic Mais en vrai Google Maps et Waze c'est la même entreprise Ah d'accord ah, C'est pour ça. Donc, dans tous les cas, c'est bizarre en fait. Normalement, ça devrait vous mettre en fonction de la circulation. Donc, je sais pas. Ah, ça nous a mis, oui. Éviter les travaux. Autre ah, autre mais chose. éviter les travaux, machin, mais on est tombé en pleine dedans, quoi. Dans, dans Bordeaux. Euh... Mais alors, si ça se trouve, eh, hey, alors soyez contents parce que si ça se trouve. Vous avez évité de faire 6 heures <rire> Euh... Mais écoute, on va se dire ça, parce que... Bah oui pour, mais, pour, mais, mais franchement, c'est... Et, et, et à chaque fois, pour ça, on n'a pas de bol. En fait, il nous euh... a sauvé des fois, quand même. Bon, il nous a sauvé, oui, mais... C'est vrai qu'il y, y a des fois... Euh... Bon, bon, bon, bon, bon. Ah, il est gentil, a... oise. Une fois, on était, je ne sais plus où, vers Agin, là. On roulait, on était sûr de nous. Mais il y avait un moment qu'on roulait. Et le truc, il nous dit... Faites demi-tour! Arrêtez pas, ouais! Euh, mais non, mais ça c'est parce que vous êtes parti sur la route à Jeun, fallait manger! Ah! bien non, mais surtout, en fait, on cherchait <rire> l'autoroute, mais quand, par là-bas il n'y avait pas d'autoroute! Ah! En fait, nous on était fixé qu'il fallait qu'on trouve une autoroute parce qu'on est spécialiste d'autoroute! <rire> ouais, j'ai bien compris! Ah, ouais. la rocade! Hein. Ouais, la rocade, voilà! Parce que dans le jeu, on ne prend jamais l'autoroute parce que j'aime pas ça, mais dans la vie réelle, c'est vrai qu'on prend souvent. Le... Bah oui, c'est pas, pas pareil, c'est sûr! Ah, enfin bon voilà une petite parenthèse Bon bah c'est nickel ben, impeccable. Désolé messieurs dames hein, pour euh, le trafic C'est à dire que là on a mis nos, nos camions en plein milieu Et on est descendu des camions pour faire des photos Exactement <rire> Ah ouais mais toi tu prends une vitesse mais de ouf Ah ouais Bah ça ah c'est ouais, ouais. mes motos C'est parce que les motos derrière elles euh, Elles euh... Aucun rapport. <rire> voilà, j'attendais la chute, j'essaie je de mijoter dans son truc. Exact. Mais euh, par contre, c'est très beau là, hein. je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Bah oui. Regarde d'un côté là, sur le Ouais. Enfin, c'est bien mignon. Il y a des fois, je suis obligé d'aller aller, aller au-dessus de 100 pour, euh, pour te rattraper. Ah largement ouais même. Ouais, largement. Mais normalement, t'es bloqué à 90. Ah non, euh. Non Bah, bon, j'ai mis dans les paramètres que tout le monde est bloqué à 90. Ah bah. <rire> Oh oh un chat là aussi. Ah oui c'est ça Regarde ça s'il fait ça bien avec les warnings et tout eh oui. eh oui Et sans coucher la remorque La remorque Attends On va pas la coucher Il est en train de se foutre de ma gueule là <rire> <C 'est> vrai, <rire> et Faut savoir les amis que Fox il a tendance à se foutre de ma gueule ces derniers temps Parce que ça fait Mais deux ouais. jours qu'on essaye de faire ce qu'on voit et à chaque fois que je mets des. Parce que des fois, pour pas oublier, je mets des mémos, euh, des mémo notes euh, pour pas oublier dans, dans notre message privé Discord et il se fout de ma gueule quand je fais ça! C'est pas gentil! Attends de jouer! Ça va, t'arrives à passer? Ouais, ouais, ouais! Ah oui! T'en as rien à foutre voilà. de, de la remorque, putain ma pauvre remorque. j'ai pourquoi j'ai touché Non. Non mais t'as bien plié quoi. Allez, bienvenue en Pologne, hein. on va manger des pâtes polonaises, D'accord. Ça m'a étonné que d'ailleurs tu prennes un Ford. Ah ouais Ouais. Pourquoi Euh... Euh... Je ne saurais dire pourquoi. <rire> J'adore L'affirmation mais sans trop affirmer quoi. le gars qui se couille pas quoi. Mais non, mais parce que en fait, euh, quand je faisais des lives, quand j'ai commencé cette, justement cette carrière, euh, j'avais acheté mon premier camion. Je crois que c'était un. Un. Un je sais plus quoi, voilà. Chaque fois, tout le monde me disait Ouais, mais. Euh, pourquoi tu t'achètes pas des camions modés, machin Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais fait. Parce que les mods c'était toujours des voitures pour rigoler ou des trucs comme ça. La prochaine fois, n'hésite pas à freiner un peu plus fort, comme ça je suis sûr de te rentrer dedans. Oui, mais mais regarde, regarde. regarde ouais, j'avoue, le camion. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et ça frotte. Mais il moi j'ai rien touché. Voilà, non, c'est pas touché je Non, non c'est pas touché Je disais, voilà, j'ai jamais fait de camion modé euh, de manière sérieuse. Et du coup, j'ai regardé sur le workshop. Et, euh, et, et je trouvais pas mon bonheur. Et Ça m'intéresse pas de, de, de prendre un Scania modé ou un Renault modé. Je veux dire, les camions, ils sont très bien. Du coup, je vrai, me suis ouais, dit, ouais. bah voilà, je vais prendre une autre marque. Il faut aller à gauche, hein, frérot. Il euh, faut vraiment aller à gauche. <rire> Ce camion que tu utilises, moi je l'ai utilisé lors de mes vidéos sur allez on va dire euh, 5 6 vidéos. Ce mode là, euh, c'est un mode euh, d'un d'un modeur, enfin d'une équipe de modeurs turcs avec qui euh, quand, euh, juste avant qu'ils sortent, mais j'avais pris contact avec eux, ils m'avaient euh, géné généreusement dit oui pour l'utiliser. Trop bien. Je l'avais utilisé quelque part en avant-première, je ne sais pas si je vais le premier mais ça peu importe. Mm -hmm. Et, et j'avais fait même une, une intro à leur truc avec un, une espèce de bruit de camion et tout. Et je l'ai utilisé beaucoup de fois. Stylé. Mais il existe euh, dans le workshop toute une série de.. de... <rire> Une série de d'accessoires à mettre et tout, de, de petits, DL, petits add-ons, DLC, si on n'importe. Ok, d'accord, moi je verrai. Cette équipe de modeurs qui travaille toujours sur le Ford, qui, depuis très longtemps maintenant, euh, on va dire, allez, je crois que la vidéo, les, la première vidéo que j'ai fait dessus, c'est la date de 3-4 ans. Hein. Ok. Euh, ah oui. Euh, il est très très ami et ils font beaucoup de live avec Seals, celui qui fait 6 méga Pack. Ah D'accord Ok C'est TurkSim, un truc comme ça. Et okay. ils font live sur leur chaîne Twitch de... D'accord, okay. euh... Ah là Je vais où Bah tu suis la route, hein. euh, ça, ça, va, ça va bien se passer. Okay. <rire> D'ailleurs, on dit size ou Sizel alors euh, euh, C'est en fin de compte... Euh, des fois, dans leur live, que j'ai pu écouter, même si je comprenais pas tout. Euh, bon, même s'ils font en anglais, c'est euh, SILS Seals. Ah, SILS ok. À la fin. Bah ouais Si, bah ok. Ouais. Ouais, moi je disais size Oui, bah après ça c'est plus côté anglais. Bah je suis un petit peu anglophone quoi, tu vois. Uh, you, know, uh, you know what I mean uh, Et, uh, What ouais, the, the fuck, de, man, du, non. Uh, the bitch, do you speak martien, c'est ça Yeah, of course. Alors là je te propose d'aller tout droit même s'il faut aller à droite. Mais on va aller tout droit <rire> parce que j'ai envie de faire le tour des points d'interrogation. Ah, pas de soucis. Et puis parce que l'essence c'est pas trop cher de nos jours, donc Oh euh... <rire> là voilà, putain t'as une accélération d'enfer, on se demande comment ça se fait. Ah ouais, t'as vu ça as... Tu dois avoir une moto en moins, je pense. <rire> ah mince, euh, faut peut-être aller à gauche, Fox. Parce que là, tout droit, ça va nulle part, regarde ton GPS. Mais on a plus de GPS. <rire> bah oui. Normalement, on a un euh, Ah oui, non mais d'accord, vous avez pas du tout de GPS tout court. Mais si, on l'a. Bah et vous voyez bien et... que vous êtes pas sur une route, là. Ah non, oui. Euh... Maintenant, oui. Ouais, okay. c'est réglé, regarde. Ah oh oh, oui. Oh, comment il a fait ça Ah, mais ça, c'est la magie. Eh ben, c'est parti, ouais, donc, euh, Miss, euh, quand tu veux. Mais il dit pas, pas toujours la route alors. Euh... Si, si, je vais dire, je vais dire, moi, je vais dire. Tu m'as pris pour qui Euh, M-Colo. <rire> Faudra prendre à gauche, là. L'autre gauche. L'autre gauche. À droite. À droite. Heuuuuh! On commence pas comme ça, tu veux t'appeler Fox? On va t'appeler Waze. Je pourrais un peu t'appeler Ah, tu veux ton rétro? Tra. Pas de GPS, voilà. pas de rétro, pas de volant. la rue, moi. Droite, oui. gauche. Euh, droite, pardon, oui. Tu sais pas, les gars, de le toute façon, regarde. C'est vrai? Oui. Vas-y, vas-y, Il te laisse passer. Merci de me laisser passer, on est ensemble. On est ensemble! Mais tu vois bien qu'on a la même remorque, trou de barre! Peux rouler, tu peux y Mais aller. Je suis à fond. D'accord. Tu l'entends, il passe les vitesses. Tu peux employer un ton moins agressif quand tu... <rire> je suis pas agressive. Il euh, y a un croisement là, tout droit. Ouais. Ouais alors si je dis rien, c'est toujours tout droit. T'as un vrai moniteur. Euh... Si, si on doit tourner, faut me dire un, peu, un petit peu à l'avance. Ah oh oui, bah, bien, que... sûr, bien sûr, bien sûr. À droite là. <rire> c'est joli là les roches. Oui. Ah oh, c'est beau. Je voulais que tu vois Ah tout. oui. D'accord. Attends, ah, euh... qu'on fasse un plan. Comme action. ça là, je suis bien là. Si je roule comme ça, ça me gêne pas là. De toute façon, il n'y a personne. Alors, euh... Je ne vais pas tout casser. Il n'y a, a personne. Il n'y a personne. Tu vous, vous voyez pas la voiture dans votre rétro là oh, euh, ouais. Elle n'a pas vu. Tu as vu la voiture bleue Ah non. Mais toi non plus, Fox, enfin, t'as dit il a personne. <rire> Mais suis <chute. rire> C'était pour qu'elle continue. Bah, ouais ouais. <rire> Normalement, on roulait pas sur les autoroutes. Donc euh, là, c'est pas des autoroutes, c'est bien des rocades. Oh non, on va pas repartir sur ce débat <rire> Et ah. les panneaux sont verts là, aussi hein Non c'est pour ça ce que j'ai dit, ça se trouve on passe par des... Trucs oui mais, mais peut-être que euh, par rapport au trajet on est... Ah oui bon. Peut-être... Mais là on n'a pas, pas le choix contre... D'accord. Enfin, voilà. Après c'est des petites routes quand même Non mais c'est parce ce cas où on se serait trompé Ah oui non non non T'inquiète pas moi je me trompe jamais moi, moi je suis oise hein. <rire> Ah t'as vu il a dit oise aussi Bah Si je dis oise mais c'était pour me moquer. Hop là, la voiture. Paf, tac. Vous aussi, ça se Ah gavé. Ouais. Ça me donne envie de faire pipi. Tu veux le doubler Non. À qui Ben le gars. Bah je double. un stop. Ben oui. T'as vu comment il est passé lui C'est pas un stop alors Euh, Je pense pas que c'est. Bah ici, une ligne blanche, normalement, c'est un stop. Ça va Personne a remarqué que je vous ai rentré dedans Ah non, on a rien vu, rien eu, rien eu du tout. Bah voilà, c'est bien ce que je dis, vous avez, vous avez vraiment moins de motos dans la cargaison, je pense Alors là, il faut prendre à gauche hein. D'accord Voilà Bah après, tu pouvais rester à l'extérieur, parce que les camions, ils restent à l'extérieur, normalement Voilà, le petit... ah. Oui, oui, non mais Je vous apprends des choses, peut-être, je sais pas non, on me l'a déjà dit en plus Ah bah, oh, voilà. si, euh, ça a été un débat sur nos vidéos, ça Bah après, alors, ce qui est chiant, c'est que sur ETS, l'intelligence artificielle, elle s'en bat les steaks hein. Même si en soi du coup ça rajoute un comportement, on va dire réaliste parce que des fois quand tu vois comment les gens roulent. Euh tu vois qui là Mais non, mais quoi Mais non, mais je parle dans la vraie vie euh, de, de Mais je parle pas de vous. Euh droite. Gauche. Droite. Droite. <rire> <rire> Gauche. C'est pas gentil, ça un mauvais Eh, <rire> hey, vous avez vu, elle est belle la cathédrale, j'ai envie de faire un screen. La cathédrale. Vous la voyez pas la cathédrale Le Et... château d'eau moi. Non, <rire> non, non, non, non. <rire> vous voyez le château d'eau Oui. Bon, vous voyez oui. la cathédrale oui. Ah voilà Oui Oui, oui. non mais on pas le temps. Attends, attends on va faire un petit script. D'accord. Non mais euh, Oh mince. Il aurait fallu. Ben dès que le feu repasse au vert, moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse le même coup qu'avant. Ah oui, ah. oui, oui, oui, exact. Ah pardon, c'est à droite là, Et, hop pardon, hop là. là J'ai loupé l'entrée. Ouais. Euh, ah mais je fais un demi-tour. Fais demi-tour, ouais, à l'autre. Il là. Oui, oui, oui. oui, oui. Ah y a mais je peux pas rentrer par là. Ah mais si, si. Regarde. Tu vas avoir une... Ah une, une bah si tu peux rentrer là-bas, parfait. Tu prends assez large. Impec. J'aurais fait demi-tour demi -tour, au carrefour, ça aurait été aussi facile. Non, hein. parce que si tu prends le feu, il va falloir attendre. <rire> Nous, on est parti à l'hôtel. Bah ça marche. A les... Je vous rejoindrai euh, s'il y a une piscine. Il euh, y a une terrasse déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. T'es devant ou derrière le dépôt Je suis euh, au fond. Là-bas, ouais, ouais. Donc derrière. Ah, tu veux que je te dise... Disais... Je... Tu vois, là, je viens de lui dire... Devant. C'est devant ou derrière Et il me dit je suis au fond. Attention. Ouais. Donc c'est derrière. Et, mais tu sais pas quoi Non. Quand on a placé les modes... Ah, oh, c'est pas vrai et... Ah oui, t'as dit devant ou... Je lui ai dit non, tu, tu le mets en dernier. Et il m'a répondu... En haut ou en bas Non mais frère, et non mais attends, ça, hey, Fox, dit... c'est pas vrai. Quoi Non, c'est pas vrai parce qu'en fait... Dis, vas-y, explique-toi. Quand tu m'as dit que tu mets en dernier... Oui. Ça sous-entendait que c'était le dernier mode que tu mettais. Donc euh, chronologiquement, le dernier mode, il est tout en haut. En bas Non, non mais... mais J'explique, je je suis... euh, oui, c'est vrai, le... c'est une bonne très bonne euh, quand euh, oui quand tu le mets oui. il se met en haut ouais, en exactement l'affiche euh, c'est ça est et important. moi je suis habitué parce que c'est tout le temps comme ça euh, avec euh... ah ça y est maintenant est... Bah, du coup j'aurais dû du, du rien dire parce qu'en plus ça va être de ma faute non pas du tout ah bon mais euh, il a une bonne explication ah ça ça fait et plaisir les modes dans ETS2 quand tu les mets mais ben, ils apparaissent direct en haut et, et voilà moi je l'ai pris dans le sens où comme je lui avais dit en dernier et comme, comme il m'a dit, mais du coup en haut ou en bas Et mais moi j'ai dit en bas, mais j'ai dit le monsieur t'as dit en dernier, donc en bas. Mais, je fais pas, ah non, mais je fais rien, Allez Miss, fais la manœuvre ah. Tu te gardes, Pourquoi tu, tu, tu. Mais j'ai pas de livraison. Mais si t'as fais... les motos <rire> T'en as peut-être deux ah. de moins mais.. <rire> le reste quoi. Voilà. Non, on va dire c'est des motos volées alors.